Le nom de votre agence, LAN, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique dans votre pratique de l'architecture ben, Tout d'abord, c'est vraiment difficile de choisir un nom pour une agence. Et souvent, quand on le fait, on n'est pas encore totalement mûr pour le faire. Euh, alors, mais le, le nom « LAN », qui veut dire « Local Architecture Network », était assez large pour changer son identité, sa signification au fil des années c'est-à-dire c'est toujours le même la, la manière dont on se rapporte à ce nom en fait c'est assez beau parce que ça nous montre vraiment que finalement on a eu de la chance parce qu'on peut carrément y greffer ce qu'on veut et, euh, et dans, au départ c'était vraiment l'envie de travailler à la limite entre plusieurs disciplines et, et ça on le faisait en cultivant dans notre agence au début vraiment cette cette euh, mixité ou cette hybridation des cultures donc on était très encore on avait un plateau dont on louait des parties à des gens qui venaient d'autres milliers, donc la photo, l'art la, contemporain, le stylisme, enfin c'était vraiment assez euh, fertile comme territoire de, de pensée et, euh, et on le cultivait beaucoup. Après, le, la, la, on va dire le fait qu'on commence de plus en plus, qu'on commençait à l'époque de plus en plus à avoir des projets qui, étaient, enfin, qui prenaient énormément de temps, nous a un peu euh, limités dans, le, dans ce... Dans la création de, ce, de cet échange. Et, euh, et après, c'est revenu. Après, c'est revenu parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus en fait à l'idée. On ne le fait plus avec les mêmes choses, on y rentre plus à travers euh, l'art, mais on approche l'architecture en suivant des disciplines autres qui peuvent être la, la sociologie, la politique. En, en tout cas, ce panel assez large qui offre l'idée que pour comprendre, il faut regarder ailleurs. Où pour aiguiser son regard, il faut se cultiver à partir d'expériences de, qui sont différentes que simplement celles architecturales, est au fond et au cœur du nom qu'on avait choisi pour l'agence et le reste encore aujourd'hui. Vous avez participé à la Biennale de Venise organisée par euh, Alessandro Aravena. Dans quelle mesure l'architecture est-elle un acte politique selon vous Dans tout. Euh, pour, pour moi, il n'y a pas d'architecture s'il n'y a pas. <coughs> politique, quel qu'il soit. En fait, un projet quelconque, dans une ville quelconque, n'est pas un objet, c'est de toute façon une pièce d'une composition d'un puzzle beaucoup plus large, qui est la ville. Donc, du moment où la ville est la constitution et l'expression d'une vie collective, ça veut dire qu'a priori, je suis dans un contexte politique. Donc, quel qu'il soit mon choix, même si je n'en fais pas, chaque projet est une expression claire d'une pensée de la ville que l'on voudrait demain. Et jusqu'à quand les architectes refusent de regarder ça dans ce dans ce dans ce cycle continu entre le fait que le projet vient de la ville et que le projet constitue la ville de demain On sera tout, tout à fait confronté à une banalisation de, du discours architectural. Euh, L'architecture n'est pas une réponse à une question. L'architecture n'est pas une forme qui suit une fonction. L'architecture c'est beaucoup plus. C'est notre instrument à nous en tant qu'architecte et on essaie de nous l'enlever pour bâtir une vision très claire qui est celle que l'on voudrait nous de la société de demain. Est-ce que le fait d'enseigner l'architecture influence votre pratique du projet ouais. euh, Tout d'abord je pense que je suis vraiment un mauvais professeur. Parce que, et je suis très admiratif de ceux qui savent réellement enseigner l'architecture. Je me rappelle, j'avais un prof qui m'avait dit euh, de manière très certaine que le bleu était une couleur euh, qui ne se marie pas à l'architecture. Pendant toute ma vie, cette phrase m'est restée. Et chaque fois que je fais du bleu, je vois le visage de ce prof. En fait, j'ai vraiment un problème avec le fait que l'architecture est un, un, un territoire intellectuel qui est basé sur le doute. Et, et le doute est le fondement même de tout ce qui devient intéressant. Donc c'est dans les doutes, les doutes se contradisent, que finalement il y a quelque chose qui s'extrapole, et c'est à ce moment-là qu'on dépasse le doute tout en le gardant en soi, et qu'on prend un choix. Or, quand on enseigne, on a besoin de, de, de passer certains valeurs, et de les affirmer très fort. Et j'ai du mal à, à me dire que ce que j'affirme, j'ai vraiment du mal avec le dogmatisme en général, que ce que j'affirme est la vérité absolue. Alors ce que j'essaye de faire, c'est de stimuler la curiosité de stimuler la résistance, de stimuler la capacité de l'étudiant à dépasser même euh, ce que je vais lui dire. Et pour, ce, pour, pour faire cela, je, je demande aux, aux institutions et aux écoles là où je, où je vais de, me, de faire un projet avec les étudiants. Donc je ne me mets pas dans une posture d'enseignant, je me mets dans une posture, on va faire de la recherche, le sujet est le suivant, et on va le travailler à, à l'atelier comme, comme si on était un groupe. Et dans cet échange-là, je pense qu'il s'installe des choses qui sont plus drôles. Et donc, il y a, il y a une sorte de, de, de challenge qui vient de ce, de ce monde un peu naïf qui est la recherche et, et l'école, qui n'est pas forcément confronté aux mêmes réalités euh, basées sur la négociation que, que le métier, et qui nous rafraîchit énormément. Donc, euh, de, de ce point de vue, oui, c'est extrêmement lié, et, et, et j'en profite le maximum, en fait. Euh, « Quelle place prend l'expérimentation dans votre pratique et en particulier dans le logement ?» euh, À la base de notre expérimentation, je pense qu'il n'y a pas le, le, ni l'usage ni la fonction, pour être clair. Euh, nous revendiquons une approche qui est extrêmement formelle. On croit qu'un euh, certain nombre de formes identifiables euh, puissent, elles, générer des usages. Ça, on peut le voir à petite échelle, en, bas, en quelques, enfin, n'importe quelle excroissance face 45 cm du sol, je vais m'y asseoir. Donc, cette logique où, entre la forme et l'usage est, euh, est un chemin qui peut s'appliquer à toutes les échelles. Plus la ville est claire, plus je sais quel est mon axe où je dois aller, plus j'y vais, plus l'espace public est défini, plus je vais l'utiliser. Donc, ce qui m'intéresse à l'expérimentation, en fait, c'est d'explorer tout le champ formel, et les conséquences de le, du, de, de, des choix formels sur, finalement, à la fois la constitution de l'identité urbaine et à la fois l'usage qui est lié à cette forme. Et, et là, il y a une phrase d'Aldros qui est intéressante, qui dit la forme perdure et préside sur la fonction dans un monde où les fonctions changent en permanence. Et à l'intérieur de cette forme, la matière évolue. Ça veut dire que sous les trois principes de base, la forme, la fonction et, le, et, le, et la matière, il y en a une seule, que l'on peut contrôler, puisque la, la fonction change, la ville nous le montre, un bâtiment qui est utilisé pour quelque chose, il va être utilisé pour autre chose, la, la, la, la matière évolue, un béton vieillit, un bois se grise, on n'a aucune notion de contrôle sur ce temps-là. Seul, la seule arme en tant qu'architecte, c'est la forme. Et c'est comment la forme peut générer finalement une résistance au temps et peut s'adapter à une évolution sociale dont la ville est toujours l'objet. Quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui aux étudiants en architecture Tout d'abord, travailler en agence. Je pense très clairement. Si je regarde ma, ma, ma formation à moi, qui était vraiment entre l'école et, euh, et la pratique, architecture, c'est hyper compliqué. C'est un des domaines où c'est super compliqué d'enseigner enseigne, euh, parce qu'il faut choisir ses sujets. Les sujets que, que, que l'on transmet aux étudiants, enfin, la matière est tellement large. Le panel est tellement, euh, euh, le champ exploré est tellement vaste qu'il est impossible qu'en 5-6 ans d'études, on puisse euh, apprendre sérieusement les choses qu'il nous faudrait par la suite euh, utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on enseigne C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on enseigne et comment l'étudiant peut se fabriquer sa propre culture et pour moi, il y a la question de la curiosité, parce que c'est la base de tout. Donc il faut, il faut donner, et il faut que l'étudiant soit curieux, donc euh, qu'il regarde, aujourd'hui c'est plus les magazine, mais c'est surtout le web, mais en fait qu'il fasse partie d'un débat disciplinaire, parce que le débat il existe si on va le chercher. Il faut visiter les choses, parce que l'expérience le, la plus belle pour devenir architecte, c'est celle de pratiquer l'architecture. Et pratiquer l'architecture peut être aussi un, véritablement un leitmotiv du voyage. Et, et il faut utiliser le mieux de l'architecture parce que le reste, c'est ennuyeux. C'est profondément ennuyeux de se dire qu'on est contraint, de se dire qu'il faut apprendre la technique, euh, de se dire qu'il euh, y a des, certains débats qui sont totalement stériles. Euh, donc c'est un monde qui peut griser facilement quand le fond il est incroyable. C'est-à-dire que le fond, c'est la ville, le monde, l'ouverture et la poésie. Et, et si on arrive rien qu'à avoir le regard et, et, et, et arriver à comprendre la beauté qu'il y a derrière tout ça, après, c'est fait. Après, il faut juste prendre sa voix. Mais euh, donc l'ouverture totale et le, et le contact et la pratique de l'architecture.